Salut guys! Mon nom est JP. Bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la Vallée-Bras du Nord, secteur Shanahan et on s'en fait un concept de trois pistes qui s'appellent les Nelson. Donc, la Nelson Est pour commencer, on va faire la Nelson Nord et la Nelson Sud pour un total de, je crois, 32 km. Alors, c'est ça. Ça a été voté certaines des plus belles pistes au Canada. Encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up, à vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir quand je sors des vidéos. On s'en va essayer ça. Alors, juste ici, le connecteur qui va tranquillement, pas vite, nous amener vers la nation est. Attention, les gens qui sont grands ici venez chercher du sirop d'érable, là. waouh. Peut-être pas assez de l'année, là, mais... Oh, On peut continuer par le chemin forestier. Hé, mon gars est plus brillant que moi. Wow! J'ai quoi comme avantage à rouler ici, à part que c'est plus dur. Ah. Ah. Ah. Tu es que ça commence? À gauche, par là-bas Je crois que c'est là-bas. Ok. Tu peux payer un droit d'entrée et faire du shuttle. Genre quelqu'un va te monter. En pick-up. Tu peux payer un espèce de prix d'entrée euh, comme 5-10$. Pour te rendre en haut. Je suis à bonne place. Aujourd'hui, à Riding Blind avec GP, comment on se perdre dans un chemin forestier Bon. Fait qu'il se trouve que j'avais finalement raison. La Nelson Est, c'est le chemin forestier que j'avais commencé à monter que j'ai pas vu d'indication, pas en tout puis je me suis dit, ben non, ça ne peut pas être ça la Nelson Est est supposée être une des plus belles pistes au Canada puis c'est juste un chemin forestier fait que j'ai reviré de bord et il se trouve que j'avais bien raison ça fait que je revire pas de bord et je ne recommence pas à monter ça ça sera une autre fois fait que là, si je comprends bien on va faire la Nelson Nord, puis je reviens par la Nelson Sud. Ah, c'est drôle, ça! Hein? J'ai pas dû m'écouter! Oh! Yes! Bah! Alors... La Nelson Nord va bras du Nord, secteur Shannon. On va découvrir ça ensemble, mes amis. Alors, on vient de quitter les chemins forestiers qui nous montent jusqu'ici. Et j'ai discuté de mon erreur avec mes, mes collègues de montée. Groupe de personnes dans la cinquantaine qui montent en même temps que moi. Et ils me confirment que lorsque tu as manqué ton entrée de la Nelson Est, tu ne peux pas revenir en arrière. Alors, euh, mon titre et mon, mon intro des trois Nelson est Trompeur, désolé. Je m'en ai rien à faire les trois. Mais petite erreur de ma part. Je préfère faire un top 5 des meilleures montées, ça pourrait être pas pire. <rire> Aujourd'hui, à Cross Country Québec, quels sont les meilleurs pneus de montée? Quelle cuisseur devez utiliser vous pour monter le plus efficacement possible? Quelles sont vos marques de Barton favorites? We'll lay down the bridge Et on arrive dans un chemin forestier Qu'est-ce que t'en dis? 31 minutes? Blah, blah, blah. 10 km, Wouh! 10 km à pied, ça monte, ça monte. Ah. Ah. Ah. Ah. Oh, un petit peu de descente, ça fait du bien. Chemin ah. forestier. Ah, ah ah Écoute, à ma ça va arrêter de monter. ça de même, là. <rire> oh my god. <rire> on n'est pas encore rendu au sommet. Mais, on commence à avoir des foutus de beaux paysages, guys. OK, pourquoi? Ah, pour voir la vue. Pourquoi il y a une chaise géante? OK. Il va falloir que je pose la question. Je suis curieux, là. <rire> What the... Wow! Oh! Ouh. ça commence à ressembler à des descentes de vélo ça je sais pas que ça l'est là mais je pense que ça commence à descendre un peu guys. <rire> Je viens de croiser un être humain pour la première fois depuis un gros 45 minutes. Ouh, allô! J'étais pas prêt à lui, mais bon. Oh my Joy! <sighs> oh <my God. sighs> oh <my God>. Wow! <laughs> Bonne exclamation, on swatch. En tout cas, pas grand-chose qui me stresse avec le reckoning. Ça fait qu'à date, ayant hein, aucune idée de qu'est-ce qui m'attendait dans la Nelson dans l'ordre, quelques photos que j'avais vues, je suis agréablement surpris. J'entends du monde crier là-bas, j'espère que c'était beau. Bon. wow it's not even a nice view yeah not that bad <laughs> where are you guys from uh just from like north of toronto like uh, oh good north, north of you made the, the trip just for that yeah. me? you made the trip just for that just for this view i'm getting helicoptered out of here right now <laughs> <laughs> how's your trip so far it's been great man yep man. Yeah. Aaron lived in uh Ottawa, yes. So come up to get back off of the ride but just I've never done this trail so making a point of it this time. Yeah first time as well for me. Yeah it's beautiful eh? Yep Hop. Bien On est reparti D'avoir avoir un petit chat avec uh, Un gars de Toronto et un gars d'Ottawa Hi guys if you're watching Wow Alors uh, Toujours dans la Nelson Nord. Des paysages à couper le souffle. <rire> non. Voir que je suis jamais venu ici. Ah ah ah Ouch. Ah. Ah, je me suis je ah ah ah ah ah ah le pied dans ah ah ah ah cette section là, excusez-moi. section technique. Ah, good. Wow. Je fais un wow meter. Je vais compter le nombre de wow que je dis dans une seul vidéo. Ah, wow. Oh. my god Oh wow. J'ai le droit de faire ça, mais je m'en fous. Ah. Yoy. Ah. Ah. c'est incroyable Incroyable! Waouh! Il faudrait qu'il y ait une trail qui monte jusque là-bas. Ah. Je pense à la plus belle trail que j'ai faite de ma vie. Aïe, hey aïe! Là, j'enlève rien à toutes les trails magnifiques que j'ai dit. Que c'était ma préférée à la vie. Des trails comme la Wolverine, tu peux pas rien enlever à ça. C'est un des challenges ultimes au Québec. Mais en termes de beauté. En termes de beauté du paysage. Wow! Avec l'utilisation de la rivière, c'est incroyable. Ça fait que là, je sais qu'il manque une étape dans mon vidéo, la Nelson Est, mais c'est pas la volonté qui manquait, c'était pas la force d'impact qui manquait, c'était la version payante de Drill Fork. <rire> Waouh! Oh, my God. Ah, oh, c'est incroyable. Ah, oh, wow. Je ne sais pas mon wow meter, il est rendu à combien? C'est drôle comment que la, la trail de bike suit un petit peu le feeling de la rivière, c'est con, cool, hein? Mais où est-ce que la rivière est, est très active avec des chutes. On roule sur les roches. c'est hardcore, puis là, c'est rendu tranquille, tranquille. La trail est terre, super tranquille. J'entends des marcheurs, là, l'autre bord. Oh mais je le bug de temps! Fait que c'est ça le même là, mais le monde en e-bike en arrière euh, plus rapide que vous autres. <coughs> oh, North Shore Bridge! En montant. Hey, le challenge, toi. Moi, je suis un gars de par en bas, le million de <rire> de même. C'est une piste assez technique. Assez technique. Il y a des bonnes montées de roches techniques. Quelques, quelques obstacles de roche assez techniques aussi. Ah. Wow. God. et que ma blonde serait pas fière. mon casse <rires> aïe ah, moi ah. Oh, je suis pour retomber ah. Wow! <laughs> I'm going up <on> for it! <laughs> Le pire y aurait moyen de se faire une line là, là. mais non Sinon blanc à Hello Allo Amélie <laughs> ah. On est parti Le pire, là, je connais je connais la renommée de la Nelson, mais... Ouais, c'est ça, je connais la renommée de la Nelson. Je pensais venir faire une, une piste de bord tendre easy. Honnêtement, la piste est un, un bon challenge technique. C'est une euh, noire. La... Oh. La classification noire est très appropriée. Waouh. Excusez. Tu peux pas monter ça. Ah, il y a des traces de vélo. Il y a des gens qui le font. Hein? Man. Chicken line pour monter. Pff. Ah hey, là le GP t'es capable de faire ça c'est pas vrai là Hop. Ah, Elle les montées Aïe, aïe. c'est fou Je commence à aimer les montées Oh my god! on dirait en anglais, it's a journey C'est pas une piste, c'est. C'est une aventure. Oh là le petit.. Le petit skinny ça va faire là. Je sais pas trop où est-ce que j'en suis dans mon aventure. Ça, ça a l'air d'être une ancienne trail. Ou une nouvelle, je sais pas. Je crois que j'approche d'un chemin forestier. Oh, ça descend cool. ou tu fais plus de downhill. Ah! ah, ah. Oh wow That was unexpected Je fais <laughs> tellement pas <laughs> pour faire des sauts Voilà. C'était la Nelson Nord. Ouh! Fait que c'est ça. J'ai fait ça. Mais ça va être, euh, c'est pas ça, j'ai redescendu. Fait euh, c'était ça, je remonte pas. Puis je vais me faire ça. La Nelson Nord. Ça ici, ça ici. Là, on redescend par la sud. Savez-vous quoi? Je pense que c'est pas de faire la L. Aller faire la Mad Max. La Est. OK, la Est, elle n'a pas genre là. Excusez. Voyons, je ne peux aller toucher mes pédales. fait que ça, c'est la fin de la Est. OK, checkez bien ça. Magie d'Internet. pa, pa, pa, pa, pa.